Mais quand les nuits s'éclairent Tous les millénaires L'univers se videra de ses lumières Dès lors qu'un élu surgit Alors il devra plonger en son âme Apprivoiser son pouvoir Une vision s'offre à moi Si clair que j'entrevois l'au-delà En mon œil se pose une étoile Qui se change en un violet pâle Une force surnaturelle en est Regarde-moi. Stella la exigence de l'année. pour tempore C'est l'année. C'est l'année. C'est l'année. C'est l'année une force vient m'élever, puis en mon sein, oh je nage au-dessus des nuages. Dès lors qu'un élu surgit alors il devra plonger son âme apprivoise et son pouvoir Une vision s'offre à moi Si clair que j'entrevois l'au-delà Dans mon œil se pose une étoile Qui se change en un violet pâle Une force sur Naturel en émane Dans les yeux, regarde-moi Le vent souffle fort sur ma peau Une puissance psychique si Rayonne là -haut. Je sens quelque chose De si pur qu'à m'a déjà-vu Le vent souffle fort Sur ma peau Une puissance si chic Rayonne là -haut. Je sens quelque chose de si pur comme déjà vu Dès lors qu'un élu surgit alors il devint plonger en son âme Apprivoiser son pouvoir vision s'offre à moi si clair que j'entre le bois